Louis prend son bus, comme tous les matins Il croise cette même fille avec son doux parfum Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour Mais Louis, il est timide et elle, elle est si belle Il ne veut pas lui parler, il est collé au fond de son siège Un jour elle lui a souri quand elle est descendue Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue Ah, il aurait dû y aller il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez ah, dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs Sur la scène à recevoir les compliments et les jettes fleurs Mais Yasmine est rouillée et coincée dans la routine Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine elle aurait dû y aller elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Diego est affalé, au fond du canapé, il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis, comme souvent seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer Ah il aurait dû y aller Il aurait dû le faire, crois-moi On a tous dit assez ah, dommage, assez dommage C'est peut-être la dernière fois elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel Son mari rentre bientôt, elle ne veut même pas y penser Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser Elle repense à la mairie, à cette décision qu'elle a prise À cet après-midi où elle avait fait sa valise Elle avait un avenir, un fils à élever Après la dernière danse, elle ne s'est pas relevée Ah, elle aurait dû y aller Elle aurait dû le faire